Salut c'est Jean-Sébastien, bienvenue sur la chaîne de l'association Topla pour ce premier entretien. On va discuter avec Anthony Brault, euh, c'est un gars qui a une place assez particulière dans mon parcours de militant. Il fait partie d'une bande de 5-6 personnes qui m'ont mis sur le chemin de l'éducation populaire et de l'engagement dans des mouvements politiques. Je l'ai rencontré en vidéo à la fin des années 2000 sur le site de la Scope Le Pavé. Le Pavé, c'est là où on démarre ce qu'on appelle les conférences gesticulées. Et Anthony il en a fait une sur notre dépendance aux énergies fossiles et sur ce qu'entraînerait une pénurie de pétrole, ce qui m'a mis une claque énorme à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont conscients de la précarité de notre société et de notre dépendance aux hydrocarbures, mais il y a une douzaine d'années, c'était encore un discours réservé aux écolos radicaux et à ce qu'on appellera un peu plus tard les survivalistes. À l'époque, le mot collapsologie n'existait pas, et Anthony est probablement un des premiers français à faire de la vulgarisation lucide et scientifique sur la question d'un effondrement possible de la société thermo-industrielle. Depuis, Anthony Brault a fait d'autres conférences, il a participé à d'autres collectifs. C'est pour moi une figure incontournable de l'éducation populaire politique et de la collapsologie en France. Aujourd'hui, il exerce la profession de socianalyste et il continue de militer à travers ses réflexions et sa participation à différents collectifs. Sans plus tarder, commençons cette discussion avec Anthony Brault. Bonjour Anthony. Bonjour. <rire> euh, du coup, euh, je viens de faire une petite présentation. Est-ce que j'ai dit des bêtises ou est-ce que tu veux réagir euh, Est-ce que tu as dit des bêtises Je ne sais pas si c'est des bêtises, mais en tout cas, je me suis senti très flatté par cette présentation. Je n'ai pas vraiment l'impression d'être à ce point-là, je ne sais pas quoi, une figure là, de l'éducation populaire. Mais euh, oui, effectivement, j'ai participé à différents collectifs j'ai animé cette conférence gesticulée depuis 2008. Oui, je me sentais effectivement plutôt un peu seul à porter ce discours-là à l'époque, même si je ne l'étais pas, puisque moi, je ne suis pas chercheur ou scientifique. J'ai euh, juste euh, compulsivement euh, lu tout ça sur Internet et dans des livres euh, depuis la fin des années 90 jusqu'au jusqu moment où j'ai monté cette conférence en 2008 qui s'appelle ouais, Fin de pétrole. Et... Euh... Non, non. Euh... Ça, ça me bat très bien. C'est vraiment c très bien comme présentation. <rire> okay, bah merci, chouette. On fait cet entretien filmé pour l'association Topla, qui fait la promotion des méthodes d'éducation alternative. Euh, bah, merci d'avoir accepté de nous rencontrer et de répondre à nos questions. Euh, du coup, je suis bien content d'être là. On est euh, le 11, 13 mai. 13 mai. On est le 13 mai. On vient de sortir de plusieurs semaines de confinement euh, à cause de l'épidémie de coronavirus. Euh, comment ça s'est passé pour toi, ce confinement ah, tu me regardes avec une tête un peu dépité, euh, je, je, je crois que pour moi c'était quand même plutôt des vacances, euh, j'en ressors, euh, je ne sais pas comment j'en ressors, mais en tout cas j'ai plutôt bien vécu euh, ces semaines-là, la seule vraie difficulté pour moi ça a été de, de, de vivre avec la culpabilité de ne pas réussir à me mettre au travail. Euh... <rire> Je n'ai pas réussi, quoi. donc je ne sais pas, peut-être sidérer un peu comme tout le monde les premières semaines, à me sentir bien isolé et impuissant euh, pour agir sur quoi que ce soit dans ce monde qui semble se déliter sous nos yeux. Euh, mais bon, je ne l'ai pas non plus vécu dans l'angoisse euh, du tout. Euh, mais voilà, je pense faire partie sur ce coup-là, forme de privilège, d'être dans une maison à la campagne avec un jardin, dans un petit village qui fait qu'on peut aller se balader quand même dans la forêt ou au bord du canal. Euh, dans une maison euh, relativement grande, avec une pièce par personne où on peut s'isoler, enfin bon, donc, tous ces éléments concourent à rendre le, le, le confinement plutôt agréable finalement. Euh, L'abonnement à Netflix euh, le lendemain du confinement, euh, un vidéoprojecteur euh, amené par ma colocataire, euh, on s'est fait des séances cinéma, la Switch branchée sur le proche. Euh, bon, donc en fait, euh, il, a, il a fait plutôt très beau, donc pas mal aussi de temps dans le jardin. Euh, on s'est mis au potager, enfin surtout ma coloc. Euh, donc non, c'était plutôt confortable comme confinement. Euh, moi, j'ai pas, j'ai pas peur. Peut-être je suis inconscient, irresponsable euh, du Covid, sans doute parce que j'ai cru comprendre que je ne serais pas, euh, euh, en probabilité, euh, normalement aux portes de la mort si j'attrape cette maladie. Mes enfants encore moins, et j'ai pas de personne fragile autour de moi. Donc pas la peur non plus de le transmettre. Donc au niveau sanitaire etc. Moi j'ai pas pas, pas vécu euh, d'angoisse de mort ou bon. Et ce qui me fait plutôt peur c'est les conséquences euh, sociales économiques euh, de ce confinement. Euh, voilà pour l'ensemble des pays de la planète. Euh, comme je disais juste avant qu'on commence cette interview, l'Inde qui suspend hier le droit du travail pour 1000 jours, euh, la semaine de travail qui passe à 72 heures. Bon, on voit bien le tournant ultra-libéral euh, qui est pris par euh, ou qui a envie d'être pris par euh, plusieurs pays dans le monde et des, des grandes puissances. Donc ça, ça me terrifie par contre. Ouais. Bon, mais, euh, ceci dit, euh, jusqu'ici tout va bien. Ouais. Ça me terrifie, ça reste abstrait, quoi. Ouais. C'est dingue, ça reste abstrait. On va, on va en parler, j'imagine, aussi, parce que. Avec toutes ces réflexions sur la collapsologie, ça devrait devenir plus concret pour moi, mais je crois que c'est quelque chose d'y réfléchir, c'est autre chose de le vivre. <rire> ouais, C'était ma question suivante, tu m'as un peu pris de court, du coup, euh, euh, je voulais te demander, est-ce que ben, la façon de gérer cette crise et la réaction des différentes institutions, est-ce qu'elle nous donne des indices en fait, sur euh, ce qui va se passer et quelles seront les, les conséquences Est-ce que c'est, euh, pour reprendre l'analogie de Pablo Servine, là, un premier domino euh, dans la chute des dominos successifs quoi. Bah, euh, je... ouais. Si des historiens devaient dans un siècle marquer le début de la fin de notre société thermo-industrielle, quelle date choisiront-ils On n'en sait rien. On pourrait dire euh, qu'ils pourraient choisir 2006, le pic de production mondiale de pétrole. Ils auraient pu choisir 2008 et la crise financière, on aurait pu se dire ça depuis quelques temps. Sauf que là on en a une plus grosse. Donc on se dit bah non, ils vont choisir 2020 et le coronavirus. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est effectivement un événement parmi d'autres en fait, et que ces événements exceptionnels vont devenir de plus en plus récurrents, fréquents et peut-être violents. Donc est-ce que ce sera ce moment-là qui sera choisi bon, Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est le premier ben Non, c'est pas le premier d'une suite de dominos. Est-ce que c'est vraiment des dominos Je suis pas sûr non plus. C'est plusieurs crises qui ont lieu simultanément. Il y a effectivement des effets les unes sur les autres, mais il y a aussi des choses qui sont disjointes. Là, par exemple, une bonne partie de la catastrophe en cours vient plutôt de la gestion très libérale des services publics et pas du tout de la violence du virus. ou.. Donc, c'est quand même... Bon, alors, alors, par contre, oui, euh, sans doute cet événement montre euh, le, le, genre de, le, dirait, le genre, le comment dire, le genre, l'avenir sera fait d'événements de ce type-là, de manière de plus en plus récurrente et fréquente. Okay. C'est mon sentiment. Ouais. Ok, <rire> donc. Euh... Tu as des enfants. Euh, mmh. Est-ce que tu leur parles directement de ton travail de militant autour de la collapsologie euh, Ou alors, est-ce que ça passe plutôt par des choix de vie, de consommation qui ont bah, un, impact, un impact indirect sur eux Dans l'entretien avec Clément Monfort, tu expliques l'émotion que tu as quand tu vois les conséquences des informations que tu partages avec les gens lors de, de tes conférences. Mais du coup, quand on parle de, bah, de ta famille et de tes enfants, c'est encore un autre niveau de questionnement. Comment tu arrives à... Alors, est-ce que tu arrives à gérer ça et comment tu fais quoi Alors justement, justement, pour revenir à la question d'avant, tu me demandais si les institutions, ce que je pensais des institutions, comment elles réagissaient. Bon ben bah, euh, moi je vois beaucoup de vœux pieux sur un virage écologique, des tribunes, des.. Voilà, et euh, des actes posés par euh, les personnes qui sont qui ont effectivement le pouvoir, qui vont plutôt. Euh, dans le sens d'un durcissement, disons, des conditions de vie pour les plus précaires, d'un tournant libéral, quoi, un de plus. Alors après le néolibéralisme, on va appeler ça comment, l'ultralibéralisme Je sais pas s'il y a des mots. Euh... On va finir par faire demi-tour, peut-être. Euh, je sais y a pas. Virages, voilà. Donc en fait, les, les, comment dire, le, le monde d'après. Qu'est-ce qu que je n'aime pas cette expression oui. euh, Puisque je viens de le dire, et, bon, ça a déjà commencé depuis 15 ans. Euh, il sera surtout fait des décisions sociales et économiques qu'on va prendre dans nos vies à nous, plus que des effets directs du réchauffement climatique. Euh, donc il n'est pas écrit, en fait. Il n'est pas écrit. Donc en fait, euh, ce qu'il s'agit d'en dire à des enfants ou à des gens, c'est compliqué, d'une parce que personne ne connaît l'avenir, et donc la collapsologie n'est pas de la divination. Euh, on essaye de voir, enfin, ils essayent de voir des scientifiques qui se penchent sur ces questions-là, ce que ça pourrait donner. Mais euh, une bonne part euh, sera le résultat des décisions politiques euh, qu'on va prendre, quoi. Et donc, les enfants, à quoi faut-il les préparer, en fait Ben, en fait, j'en sais rien. Si euh, nos, nos sociétés deviennent fascistes, si elles deviennent euh, euh, écolo, qu'est-ce que ça veut dire et à quel point. Euh, euh, bon. Est-ce que des solidarités nouvelles peuvent émerger avec les pays du Sud, euh, avec, les, avec les migrants euh, qui vont être de plus en plus nombreux? Euh, bah, en fait, tout ça n'est pas écrit, quoi. Donc qu'en dire à des enfants, j'en sais rien. Je me suis bien pris la tête effectivement sur mes propres enfants, mais aussi sur les publics auxquels je m'adressais. Effectivement, pour mes enfants, ça prend une tonalité particulière. Euh... Ouais, ça c'est un grand chapitre. Hein. Pour faire court, je ne sais pas à quel endroit on pourrait creuser, mais je pourrais dire que j'ai essayé de leur en parler directement, frontalement, de... du monde d'après, de ce que ça signifierait euh, pour eux au quotidien que de vivre dans un monde où l'énergie bon marché aura disparu. Donc euh, sans, évidemment en essayant euh, d'éviter euh, ce qui pouvait être angoissant et en leur disant par exemple que quand ils seraient grands, peut-être qu'en fait on se déplacerait à cheval plutôt qu'en voiture, même si aujourd'hui euh, ça paraît fou et que... Mais euh, je pense que je travaillais quand même euh, une dose d'angoisse. Euh, <rire> et euh, jusqu'à ce que mes enfants me disent qu'ils ne voulaient plus que je leur parle euh, du, du, du monde d'après, du monde sans pétrole. Et euh, ça m'a mis une grosse claque de me dire Waouh, qu'est-ce que je fais quoi qu -ce que je fais Donc l'idée n'était pas d'être traumatiser, mais de dire, bon bah ben, en fait, comment euh, comment on éveille Comment on sensibilise Comment... On... Bon, alors je m'y suis pris autrement, donc maintenant euh, je ne leur en parle plus directement. Bon, par contre ils savent que la collapsologie fait partie de mes activités professionnelles, donc ils savent, comme ce matin, que des personnes viennent ici chez moi faire une interview, notamment avec ce, ce, ce sujet-là. Euh... Les éco-gestes ou la consommation au quotidien, ce n'est pas mes choix. Euh... C'est pas mon mode de vie, parce que je n'y crois pas. Je pense que la somme des choix responsables des citoyens consommateurs sera toujours ridicule, ridicule, par rapport aux effets des politiques publiques mises en place, et des choix industriels, des choix économiques. Donc je pense que si on veut être efficace, il s'agit plutôt d'essayer de peser sur ces, sur ces décisions économiques et politiques plutôt que de consommer de manière… Or, ce qu'empêche pas de le faire, euh, voilà, c'est une éthique personnelle. Euh... Donc par exemple, ce que je fais maintenant avec mes enfants, on pourrait développer, c'est euh, d'essayer de leur faire goûter à ce que pourrait être euh, la vie euh, dans une société effondrée. Par exemple, on allant se balader euh, dans des pays euh, exotiques, donc là en février on a passé un mois au Maroc. Et euh, il y a deux ans, euh, on, est, on était parti vivre dans une famille euh, en Casamance un mois aussi. Et euh, il y a 4-5 ans, on est, on est passé un mois en Inde. Et donc en faisant des vacances euh, plus ou moins touristiques, des fois je vais aussi travailler là-bas. J'avais donné une formation de conférence gesticulée au Sénégal. C'est aussi pour ça que on travaillait avec une compagnie de théâtre Forum là-bas. Euh, donc on était hébergé chez eux, quoi. Donc ça mélange. Euh, bah j'étais pas payé, c'était un. Euh, mais, donc voilà, ça, ça mélange travail, fait une forme, je ne sais pas comment on pourrait dire, active de, de tourisme. Euh, et donc en passant du temps comme ça dans des sociétés, euh, avec, euh, dans des familles, avec des faibles revenus, et en se rendant compte de ce que c'est que la vie au quotidien. Et donc sans, sans les saouler avec euh, l'angoisse de ce que ça pourrait devenir, euh, leur, faire, leur faire vivre ça comme expérience, et plutôt de me de chercher à ce que eux-mêmes se, se rendent compte qu'en fait euh, en ayant un niveau de vie disons beaucoup moins élevé il est euh, voilà c'est pas la mort voilà, c'est autre chose ça pose euh, d'autres contraintes mais c'est aussi d'autres euh, ça d'autres intérêts d'autres avantages que peut-être on a moins dans nos, dans nos modes de vie ici donc de vérifier ça bon c'est c'est quand même moins confortable c'est vrai que passer un mois au Sénégal quand il fait beau mais pas trop chaud euh, c'est pas pareil que que, que d'avoir ce mode de vie là au quotidien. Donc, euh, bon, ça a des limites, cette forme de pédagogie. Mais en tout cas, euh, j'essaye plutôt d'aller, de, de prendre ces stratégies là éducatives, plutôt que d'être de, dans des discussions frontales sur euh, la perte de, de niveau de vie, quoi. Ok. Ok. Et euh, du coup, je sais que c'est une question qui t'a probablement déjà été posée, mais euh, bah, pour toi, c'est. Donc tu as fait le choix de faire des enfants, je ne sais pas si c'était avant ou après euh, ta prise de conscience. Euh, ça vaut encore le coup Est-ce que ça vaut le coup <rire> euh, J'ai toujours voulu avoir des enfants le plus jeune possible et c'était n'était pas spécialement lié à l'effondrement du tout. Ça, c'était présent depuis, je sais pas, depuis que j'étais en âge de me poser la question, je crois. Euh, et euh, donc, euh, donc j'ai eu des enfants, j'avais 29-30 ans. Donc, je voulais en avoir euh, dès que j'ai rencontré euh, la femme de ma vie. Euh, donc, j'avais 22 ans. On est séparés depuis, mais. Euh, et donc, je voulais avoir des enfants tout de suite. Bon, on voulait d'abord euh, vivre ensemble, euh, etc. Euh, vérifier euh, comment ça tournait avant de se lancer là-dedans. Donc, moi, en fait, très tôt, je voulais avoir des enfants et euh, la collapsologie, enfin, le mot n'existait pas, la conscience d'un effondrement euh, soit déjà entamé, soit très proche, euh, a commencé très tôt. Euh, et effectivement, ça m'a d'autant plus donné envie d'avoir des enfants vite pour que leur petite enfance puisse se dérouler euh, dans un monde non effondré. <rire> Qu'en gros, il reste un hôpital public euh, compétent et un système de soins et euh, voilà de, de revenus aussi pour moi pour passer les années de petite enfance de manière euh, tranquille donc j'étais pressé d'avoir des enfants en me disant il faut que leur petite enfance se déroule avant l'effondrement donc ça c'était quand même très très très présent euh... et l'idée de savoir ce que ça vaut le coup euh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 trouver prioritaire presque, la manière qu'on a de se comporter avec l'enfance plutôt que la manière qu'on a de se comporter avec la terre. Quoi. C tout ça est très lié, je ne surtout pas les opposer, mais donc je pense qu'il y a quelque chose de très fondamental ici. Quoi. Et donc en fait, le fait de, de se dire qu'il ne vaudrait mieux pas avoir d'enfants, qu'il ne vaudrait mieux pas qu'il y ait de la vie, c'est.. En fait, bon, c'est trop trash, quoi, Mais en fait, au fond de moi, j'ai envie de dire, mais pourquoi en fait, c'est une pulsion de suicide, en fait. C'est-à-dire, si des personnes trouvent qu'il vaut mieux ne pas vivre, je ne vois pas ce qui les raccroche à la vie. Euh, et cette question-là, je pense qu'elle doit être... Euh, comment on pourrait dire ça de manière douce Comme il appartient à chacun de pouvoir se définir par rapport à, à s'il vaut mieux vivre ou mourir, je pense que les enfants devenus adultes pourront toujours se poser cette question-là, quoi. Je ne vais pas le dire bien, je ne suis pas assez. Euh, ben mais... dire, comme tu non, non, vois. je sais, mais ça me ça me ramène à Schopenhauer, le philosophe sur le rapport à la vie et au suicide, qui était une question fondamentale pour lui. Et euh... le suicide est toujours en dernier recours une décision personnelle qui permet de choisir entre la vie et la mort. Et le suicide est donc une question personnelle.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 J'ai toujours voulu avoir des enfants, et euh, la prise de conscience de l'effondrement n'a pas du tout bousculé cette... ça, quoi. pas du tout. quoi. J'ai jamais imaginé ce lien, et souvent on me pose la question, jusqu'à ce que maintenant je décide de commencer mes conférences gesticulées en précisant que j'ai des enfants, et en, en disant que justement euh, je cherche pas du tout à propager une pulsion mortifère, ou mais au contraire, à se demander euh, comment cultiver la pulsion de vie dans un monde en effondrement, quoi. C'est bien pour s'accrocher à ça, c'est bien ça la question, quoi. Ce qui différencie peut-être aussi des positions comme la mienne, ou je sais pas quoi, de prophète de l'apocalypse, ou de se délecter de la souffrance, ou d'y voir une chance de rédemption. Je veux pas du tout de la rédemption, je veux la vie. Ça va, Yori T'as des questions ou tu veux écouter C'est les 23 minutes. <rire> on est dans le jeu, super gaffe que ça coupe pas. Mais euh, en fait, d'ailleurs, si des enfants, on, a, on veut pas en faire, parce qu'on n'a pas envie qu'ils vivent dans le monde dans lequel dans le monde, où on pense qu'il va être après. Bah, dans ce cas-là, faut pas pas faire des enfants, il faut aussi être de le quoi. Ouais. Il faudrait que tu viennes être attard vie. réussir. En fait. ouais, <rire> ce sera pour le prochain rendez-vous. Voilà, je présente ton euh... Est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur un truc qui, dans le fait de devenir parent, a influencé ton engagement et ta manière de des de, choix que, que tu as fait militant euh, ou professionnel. Hum... Alors en fait ça donne deux choses. Au niveau des, des... évidemment que c'est un bouleversement de ta manière de enfin, de ma manière de travailler puisque mais c'est plutôt des conditions matérielles d'un coup, euh, bon ben, voilà, tu as des êtres vivants euh, dans ta maison dont il faut s'occuper euh, euh, de manière continue euh, et donc ça bouleverse évidemment les rythmes de vie. Donc là, euh, le fait d'être parent euh, a complètement transformé mon rapport au travail, etc. Euh, donc je ne pourrais... je vais pas prolonger là-dessus, c'est un bout, et sur un autre bout c'est plutôt en termes de valeur ou de... Donc moi, avant, j'étais directeur de centre aéré et de colo, euh, j'étais formateur BAFA et BFD, euh, j'ai passé des années euh, dans ce monde de l'animation vacataire, euh, avec beaucoup de bonheur, et euh, je n'ai pas le sentiment que mes conceptions pédagogiques aient été euh, transformées par le fait d'être parent. C'était non, en fait. C'est à talent dont tu parles, euh, non, je ne suis pas ouais. du tout devenu euh, plus sécuritaire ou plus euh, flippé. Euh, en étant parent qu'avant. Qu Donc même en envoyant non. mes enfants dans des colos ou je sais pas quoi. Enfin j'en sais rien. Il n'y a pas de. J'ai pas ce sentiment-là. Disons pourrait... que mes, mes conceptions libertaires mmh. et laxistes <rire> pourrait dire certains parents <rire> dont j'avais leurs enfants. Euh, ouais, n'ont pas été transformés par le fait de devenir parent moi-même quoi. Pas du tout. Ok. Mais je ne sais pas si c'est ça exactement la question que tu voulais. En fait, enfin, si euh... que tu voulais <rire> là où je voulais m'amener là où je voulais t'amener, c'était euh, nous, euh, nous aussi, on bosse euh, dans des colos et dans des centres de loisirs, euh, et euh, c'est vrai que des fois, il euh, y a des, des attitudes de parents ou des choix de parents qu'on a du mal à comprendre, et dont on imagine que peut-être qu'on les comprendrait mieux si on était nous-mêmes parents, quoi. Parce que il se trouve que nous, on n'est pas, euh, on n'a pas d'enfants. Et, euh, et donc ma question, c'était plus, est-ce que bah, du coup, euh, ton empathie vis-à-vis -vis des parents euh, a changé ou est-ce qu'elle s'est approfondie quand toi-même t'es devenu parent euh, et que tu continues de t'occuper des enfants, des autres quoi. Mon empathie euh, je, je sais pas de quelle empathie tu parles, moi je trouve que la plupart des enfants sont dominés euh, et euh, maltraités à euh, euh, une, une barbarie douce, quoi. et que euh, les parents euh, sont pour une bonne part responsables de cette forme de maltraitance douce. Et donc, je crois pas que mon antipathie ait évolué euh, en devenant parent, voire plutôt elle s'est renforcée quand je me rends compte que moi-même étant parent, en fait, euh, c'est tout à fait possible de lâcher la grappe à ces baumes, quoi. Okay. Que, ça, que ça crée pas un truc viscéral où finalement euh, j'aurais besoin de les protéger plus qu'à mon tour. quoi. Bon, donc je, je, je prétends pas du tout. Enfin bon, bah, ouais, ça me fait ça. Oui, c'est parce que c'est ce qu'on peut entendre des fois. Ouais. Le jour où t'en auras, tu comprendras. Ouais. Quand on peut mettre en question des pratiques éducatives qu'on trouve peut-être. Non, pas le jour où t'en auras, tu comprendras. C'est une forme de. C'est <rire> de la rhétorique. Enfin, c'est faux, quoi. Enfin, et puis c'est une forme de domination, puisqu'on ne peut rien répondre à ça. Ça coupe court au dialogue, quoi. C'est abusé. Du coup, tu as déjà répondu, j'allais te demander euh, comment on devrait parler de Collapso à l'école et au centre de loisirs. Mais du coup, ce que tu nous as dit, c'était que peut-être que plutôt que d'en parler, il valait mieux euh, mettre en pratique euh, ben, des, des, des savoir-faire et des visions du futur euh, qu'on pense qu'elles vont advenir. C'est ce que tu as voulu dire Ouais, c'est ce que j'ai voulu dire, mais en fait, euh, je ne crois pas les préparer correctement. Je en fait. mmh. <rire> leur <rire> donne un avant-goût de ce que ça pourrait être euh, sur certains aspects. Euh, ça veut dire que mon intuition c'est que euh, l'Europe de l'Ouest euh, pourrait ressembler à ce qu'il y a en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Bon le climat, pas sûr que ça chauffe autant, non, non je blague, mais c'est-à-dire euh, <rire> des grandes villes plus ou moins salubres avec des voitures pourries, plutôt que des échos hameaux avec des chevaux. Donc euh, dans ce sens-là, je pense que l'avenir pourrait plutôt ressembler pour le siècle qui vient à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Euh, mais même dans ce mode de vie-là, ceux qui n'ont pas vraiment touché un peu quand même au Sénégal quand on a mangé riz, poisson tous les jours, parce que par exemple, euh, en termes d'alimentation, je crois que ce à quoi il faudrait se préparer, je ne sais pas comment on fait, c'est euh, la monotonie de l'alimentation. Mais moi je ne m'amuse pas à faire à manger tout le temps la même chose à mes enfants, je ne fais pas ça. Voilà. Je pense qu'en termes d'habitat, c'est d'habiter plus les uns sur les autres, la promiscuité en fait, hein, c'est ça. Hein. Euh, et donc là, d'avoir une grande maison et chacun sa chambre, je pense pas que ça prépare. Donc là, je leur fais profiter, disons, d'une forme de confort dont je pense même qu'elle euh, qu pourrait peut-être disparaître, parce que euh, les logements sont trop grands, trop durs à chauffer, euh, trop chers, etc. Probablement, quoi. Bon. Donc, comment faudrait en parler dans les écoles Comment faudrait en parler euh, aux enfants La Collapse Week. <rire> je pourrais te parler de ça. Donc, je pense qu'il faudrait faire goûter à la sobriété, effectivement. Euh, donc, la Collapse Week, c'est euh, des gens que vous pourriez aller interviewer. Euh, ils sont vers Angers ils ont une asso qui s'appelle Un Pas de Côté. <rire> Dans un, dans un bled à 30 bornes d'Angers. Ils font des classes vertes, des trucs, ils bossent pas mal avec les enfants notamment, mais pas que. Et ils sont plutôt collapsologues à leurs heures perso, euh, toute cette bande d'animateurs, il y a cinq ou six salariés. Et euh, dans leur vie privée, quoi, ils organisent avec leur famille un événement qu'ils appellent la Collapse Week. Et donc pendant une semaine, euh, il y a un, un carnet de, de règles du jeu et peut-être on pourrait essayer ça avec les enfants et leurs familles à l'école, ou en colo, ou... Euh, on indique une quantité, enfin euh, des restrictions en fait. Voilà. Donc on a droit à une bûche par jour et par personne, on a droit à euh, 3 litres d'eau euh, par jour et par personne euh, et pas le droit de faire des réserves avant, on a droit à l'électricité je crois de 19h à 20h et le téléphone aussi. Euh, bon, donc, il donne comme ça un ensemble de, de règles qui pourraient ressembler euh, voilà, à ce qu'on pourrait connaître d'ici quelques années. Donc, ce n'est pas le retour à la bougie, mais c'est quand même bien raide. Et, euh, sauf que l'idée, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de tout respecter. On peut enfreindre. Donc, évidemment, pour la nourriture, on peut acheter ce qu'on veut, à condition que ça ait été produit dans les 20 km aux alentours. Donc, il faut vérifier le lieu de production, sinon, on n'a pas le droit de l'acheter. Donc on se rend compte qu'il y a très très très peu de choses qu'on achète, produites à moins de 20 km. Donc si d'un coup il faut restreindre son alimentation à ça, on va se retrouver dans une forme de monotonie probablement. Ouais. À moins qu'on ait un réseau autour de soi. Euh, voilà. euh, et donc, donc l'idée le, le, c'est de vivre cette semaine-là, évidemment pas de voiture, à vélo, à pied, et de, de noter ce sur quoi on n'a pas réussi à tenir... Euh, cette rigueur dans les règles, et donc de marquer, euh, de lister euh, ce qu'on a utilisé en plus de, de ce qui était autorisé, et euh, le samedi, d'en en parler ensemble, et puis de voir comment, pour l'année prochaine, on peut essayer, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour moins avoir besoin de tricher, quoi, disons. Voilà. Ça, je pense qu'il pourrait y avoir un, un, des pistes de ce côté-là. Voilà. Oui, ça peut être cool. C'est un peu ce que rejoint euh, ben Pablo Servigne à nouveau qui, lui, il propose qu'on s'exerce en famille, à la maison, à, ou avec ses voisins, euh, à du coup restreindre une source énergétique euh, ouais. ou un aspect de la vie et d'essayer d'apprendre autrement avec. On ouais. pourrait faire ça avec des enfants, voilà, Ça, c'est cool. une partie. Mm. Mais le problème de cette... Enfin, mais c'est pas le problème. Donc, ça, Donc là, il y a un bout, je vois bien comment faire avec des enfants. Et après, l'autre question, c'est... Peut-on, doit-on faire de la politique avec les enfants C'est-à-dire, euh, le problème de, de, de cette forme de pédagogie, c'est qu'elle viendrait euh, signifier qu'il y a une limite par rapport à la terre, et qu'on a chacun une bûche par jour, etc., pas plus. Mais, euh, en fait, c'est surtout le résultat de décisions politiques et économiques. Donc, en fait, comment, simultanément, on éduque plutôt à l'entraide, à la solidarité à la coopération, euh, mais pas juste avec ses copains, aussi de se dire euh, comment on coopère avec les migrants, avec les pays du Sud. Donc là, il y a bien quelque chose qui dépasse l'expérience euh, directe et personnelle, où on entre dans le domaine, je sais pas, des valeurs ou, ou du politique au sens, je sais pas, bêta, là. Donc il y aura aussi cette dimension-là euh, qu'il faudrait euh, également faire vivre. Bon, il y a moyen aussi, je pense, peut-être avec des jeux ou ce genre de mise en situation, On, on penser d'autres, quoi. Ok. Ils sont dans quel genre d'école, tes enfants, toi Ah bah l'école du village, à l'école publique. L'école publique, quoi. Mm. ok. Euh, Est-ce qu'il y avait des alternatives pour les scolariser Est-ce que c'était est un, un choix de ta part de les mettre au public Est-ce que tu avais d'autres possibilités euh... Euh est qu'il y avait d'autres possibilités ouais, je pense, mais comme pour la plupart des gens, l'autre possibilité, ça veut dire 30 km en voiture matin et soir pour aller les déposer ou aller les chercher, ou alors décider de s'installer pour l'école. Donc ça n'a pas été notre choix que de construire notre vie autour de l'école de nos enfants. Euh, Est-ce que j'aurais été contre Ça m'aurait fait bizarre, je pense, de payer cher une école privée de ce type-là. Euh... Aussi, parce que je ne me suis pas inscrit dans des choix de vie qui fait que j'ai des revenus euh, élevés, je vis au SMIC. Et ça, c'est mmh. un choix aussi. Et donc non, le public est, est, est aussi un choix. Quoi. Je pense que dans le monde de demain, justement, euh, le monde d'après, euh, l'idée, c'est aussi de s'inscrire dans sa communauté. Quoi. Et donc, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que leurs copains soient leurs voisins. Enfin, mmh. C'était trop bizarre de les inscrire à une école à, à 30 km d'ici. Okay. Et du coup... Euh... Question assez générale, euh, difficile, mais je pense que tu es capable. Tu <rire> penses quoi à l'éducation nationale Ça va où à ton avis cette histoire-là Parce que toi, tu le vis en tant que parent, tes enfants ils sont à l'école publique, et puis tu as un recul aussi euh, sur. Euh, parce que j'imagine que c'est des sujets qui t'intéressent. Euh, oui. euh, comment, euh, comment on organise l'éducation à l'échelle d'un pays comme ça oui. euh, Qu'est-ce que tu en penses ah bah, euh, pff, Moi, je trouve ça ouais. dur de prendre 15 ans ferme. Là à 5 ans sans avoir rien fait, hein. donc c'est sûr que ce n'est pas, euh, pas un système que je défendrais euh, fortement, mais euh, en fait ça dépend de ce à quoi on l'oppose. Il faut quand même se rappeler que ça s'opposait à l'époque à l'esclavage des enfants en gros, donc euh, c'est quand même compliqué de dire que c'est juste une horreur. Bon, la méritocratie euh, bidonnée euh, et la sélection euh, Scolaire qui effectue, qui reproduit les dominations des classes sociales est effectivement quelque chose qui serait contestable dans le système éducatif français. Je fais des phrases hyper compliquées hein, pour dire des trucs pareils. Euh, je trouve que les instits se, se démènent et euh, font un boulot plutôt chouette. Et que dans un carcan euh, aussi étroit que ce qu'on pourrait appeler l'éducation nationale, il y a aussi quand même de grandes marges de manœuvre, puisque finalement, euh, un institut ou un prof qui euh, renoncerait à ses petites augmentations euh, annuelles de salaire peut tout à fait exercer son métier comme il le souhaite. Donc il y a quand même une liberté pédagogique qui est le fondement du métier. Euh, les profs s'en servent plus ou moins. Et j'ai quand même l'impression que mes enfants, jusqu'ici à l'école primaire, ont plutôt vécu une, euh, comment dire, une scolarité euh, plutôt sympa. Bon, après, ils sont plutôt premiers de la classe, donc euh, comme... Euh, je l'ai très bien compris, en étudiant un peu comment marche l'éducation nationale, évidemment les profs aiment bien les premiers de la classe, donc euh, eux aussi aiment bien l'école, tout ça est bien conçu. quoi. Donc euh, c'est aussi pour ça que je me retrouve pas, euh, disons en première ligne, avec un, une souffrance de mes enfants vis-à-vis -vis de l'institution. Euh, J'ai l'impression Rita, bah, après il faudrait distinguer, parce que les enfants ne sont pas tous les mêmes, Rita, je crois, elle aime bien l'école, elle aime bien faire plaisir ouais aux maîtres et aux maîtresses. Yori, euh, j'ai l'impression, un peu plus de difficultés avec l'école, avec le fait de satisfaire l'autorité. Je pense qu'il y a du genre là-dedans. Euh, les filles seraient-elles plus dociles, seraient-elles plus inclines à satisfaire l'autorité, là où les garçons ont plutôt tendance à y résister. Donc ça me questionne sur l'éducation genrée que j'aurais pu donner à mes enfants, le fait de retrouver ça. Après, il ne faut pas toujours mettre du genre et de la classe sociale partout. Les enfants ont le droit d'avoir leur personnalité. Donc Toutes ces questions voilà, passionnantes. Euh, bon, donc. Mes enfants à moi ne souffrent pas beaucoup, au moins, de l'éducation nationale. Je trouve que les professeurs ici, pour l'instant, en école primaire et de ce que je vois au collège, c'est pas le bagne, c'est pas vraiment. Euh, voilà. Pour autant, euh, la machine, elle, a enfermé les enfants entre quatre murs, entre 5 ans et 20 ans. Je trouve est totalement euh, dysfonctionnelle. <rire> euh, et pour avoir des citoyens euh, critiques déjà dans ce qu'on vit, et encore plus si on veut les rendre, euh, si on souhaite avoir des adultes responsables dans ce monde euh, en sobriété euh, forcée, quoi, en décroissance forcée. Et du coup, euh, on imagine euh, Macron, il t'appelle euh, demain et il te dit euh, Vas-y, euh, Anthony Brault, euh, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, est-ce qu'il y a un, un truc que tu ferais euh une première mesure ou je sais pas, est-ce que tu t'es déjà, déjà imaginé dans oui. cette position Parce que je sais que c'est Franck Lepage qui l'avait fait dans l'alter-gouvernement, donc je ne sais pas, c'est peut-être un truc auquel tu as déjà réfléchi. Non, je ne me suis pas vraiment dit ce que je ferais si j'étais ministre de l'éducation nationale. Ce qui est compliqué quand on réfléchit comme ça, c'est la tendance à vouloir, de manière à faire des généralisations hâtives, c'est-à-dire à donner des, à donner des, des trucs qui serait valable pour tout le monde. Donc je pense qu'il y a des situations extrêmement différentes. Euh... Euh... Par exemple, là, en ce moment, on voit que l'école, c'est aussi euh, l'endroit où les enfants, ou euh, une partie de l'enfance, a un repas complet et chaud tous les jours. Euh... On voit en ce moment que l'école, c'est aussi l'endroit où les enfants euh, ren rencontrent des copains, ont une vie sociale. Euh, entre enfants. Donc il y a quand même des choses euh, qui ne sont pas si simples à s'aborder juste sur des grandes envolées lyriques ou des combats de valeurs. Euh... Bon, euh... Pour autant, il est évident que de classer les enfants euh, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, euh, de les parquer par groupe de 30 en ayant euh, quasi aucun adulte dans l'entourage, aucune personne âgée, aucun enfant plus petit qu'eux, ça ne va pas du tout. Quoi. Le fait qu'il soit passif dans le rapport au savoir de 5 ans à 20 ans et qu'il y ait quand même euh, peu d'espace, euh, oui. Alors, mais il y en a quand même, c'est là où il faut faire gaffe aussi. Les profs ils s'arrachent pour faire des choses. Quoi. Mais euh, quand même, la logique de l'institution, elle, elle attend, ah, ce qu'elle souhaite, c'est que les enfants écoutent et, et répètent ce que, ce que les quelques adultes qui s'occupent d'eux leur disent. Donc là, il y a quand même un truc qui est complètement déconnant dans cette forme de passivité. Euh, la, la concurrence entre eux, la compétition scolaire, c'est quand même vraiment dramatique. Le, la notation, euh, au-delà de la compétition, c'est-à-dire, euh, euh, même pour les premiers de la classe, de leur dire euh, qu'ils sont géniaux, qu'ils sont super, euh, qu'est-ce que ça provoque comme euh, adulte orgueilleux enfin, j ai, j ai, je suis un premier de la classe. <rire> je vois bien l'orgueil que ça crée. Alors, c'est pas, pas que la faute à l'école, n'est pas facile, mais. Euh, donc voilà, mais évidemment et surtout pour les derniers de la classe à qui on répète pendant 15 ans qu'ils sont nuls et ce qu'ils font n'a aucune valeur et que ça n'a aucun intérêt, complètement dramatique. Donc il y a quand même plusieurs effets de l'institution qui sont vraiment délirants, quoi. Enfin pas délirants, mais qui sont qui sont qui sont, qui sont dangereux. Donc euh, si j'étais ministre de l'Éducation nationale, bon ben bah, je pense que je virerais la compétition, je virerais la concurrence. Euh, je, je, je verrai euh, au moins en partie la passivité des enfants, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt à être passif. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui méritent d'être expliquées frontalement et d'être reçues de manière euh, euh, passivement passivité, c est, c est, c est, c est, ça ne veut pas dire que c'est négatif. C'est plutôt de les considérer uniquement, enfin ou principalement dans cette euh, dans cette posture-là, quoi. Euh, et puis euh, surtout des liens avec le monde adulte. Enfin, je veux dire. Euh, donc je, non, je n'ai pas réfléchi, c'est-à-dire que. Euh, donc, euh, j'aurais peur de dire des bêtises là tout de suite, parce que, en fait, me vient tout de suite l'idée du travail des enfants, en fait. Je veux dire, euh, c'est évident qu'il faut intégrer les enfants dans, euh, dans l'appareil de production, en fait. Donc, oui, il faut qu'ils travaillent. Après, euh, comment on fait pour que les enfants travaillent sans qu'ils soient exploités voilà, en fait, donc le travail des enfants, je crois, je suis pour, mais je suis évidemment contre l'exploitation des enfants et la domination des enfants. Donc, est-ce que c'est encore du travail Qu'est-ce que le travail Peut-être un peu ces questions-là, mais j'aurais envie de les intégrer dans ouais, dans la vie adulte, quoi. Ça me paraît très logique euh, qu'ils aillent euh, selon leurs appétits et euh, voilà, avec des adultes faire du pain, je sais pas quoi, nanana, faire des trucs, quoi. Euh... Là, euh, Yuri passait tout à l'heure pendant la pause pour nous donner son avis sur euh, ce qu'il fallait euh, faire des enfants ou pas pour ce monde d'après. Il disait bah, les adultes qui trouvent euh, qu'il ne faut pas faire d'enfants, plutôt, de, plutôt que de trouver qu'il ne faut pas faire d'enfants, il, il, il ferait mieux d'essayer de changer le monde pour que, pour que les suivants... Bon, voilà. Donc euh, même euh, la politique, la philosophie, euh, je ne sais pas. <rire> Donc ça aussi, il devrait participer avec les adultes à ces trucs-là. Donc il y a sans doute des limites, des cadres à inventer, mais... Voilà, Donc si j'étais ministre, oui, évidemment, de l'éducation nationale, oui, c'est sûr que je, je, ça me donnerait des envies radicales de changement. Ouais. Et du coup, c'est intéressant, parce que du coup, l'idée de donner un rôle productif aux enfants dans la société, bah, ça questionnerait peut-être le rôle productif qu'on donne aux adultes dans la société, puisque les, les enfants travailleurs, euh, bah, on se rendrait peut-être compte qu'ils ne seraient pas les seuls exploités si on les remettait au travail. Quoi. Donc euh, <rire> ça, ça pourrait... Euh, ça, je trouve ça intéressant que tu assumes cette idée face caméra du travail des enfants parce que ça remet en question des trucs qui sont, à mon avis, vraiment importants et vraiment profonds dans les problèmes qui traversent la société. Quoi. Je peux te raconter une colo ah bah ouais, vas-y. <rire> mais peut-être, tu as déjà lu, il y a, dans les, les cahiers du PV, il y a, il y a un article sur une colo. Je ne sais pas si tu vois cet non, article, je me rappelle que... ça s'appelle « L'Obet, une colo animée par les enfants ». Et euh, le premier jour de la colo, quand les enfants arrivent, il euh, y a des panneaux à vendre partout, dans toutes les salles de la colo, quand les enfants descendent du car. Et là, euh, ils apprennent qu'il y a M. Gros Escroc qui a vendu la colo, enfin qu'il l'a mis en… Il a mis en vente en petits bouts, au plus offrant. Alors euh, on est bien embêté et on ne sait pas bien quoi faire. Et euh, à leur arrivée aussi, ils ont une somme d'argent euh, individuelle. Et euh, on leur dit que voilà, nous, c'est ça les ressources qu'on a. Euh, et qu'on ne sait pas bien du coup à quel endroit faire la colo, parce qu'elle euh, est en vente. Et euh, à moins qu'on euh, en rachète des bouts. Euh, ce n'est pas du vrai argent, c'était des Simpsons à l'époque, on avait fait des faux Et euh, Donc la première journée, il y a des tractations euh, qui ont lieu parce que euh, les espaces sont trop chers pour que des enfants puissent acheter individuellement euh, des trucs, alors les dortoirs n'ont pas été mis en vente heureusement, euh, et donc ils achètent des espaces et après euh, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et, euh, et donc ils auront de l'argent, je ne sais plus si on appelle ça de l'argent de poche, un salaire, un revenu, je ne sais plus bien, toutes les semaines. Et, euh, et de fil en aiguille, je pourrais rentrer dans le détail de l'animation, <rire> ils en viennent à, euh, à animer la colo. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, certains vont acheter euh, le bar, il y a un bar. Et donc euh, avec les sous qu'ils ont là, ils vont pouvoir acheter à la cantine, enfin à la, pas la cantine, à la... À la cuisinière, enfin d'ailleurs, qui est un cuistot, des bouteilles de sirop et, euh, et avoir l'idée de proposer euh, des apéros, quoi. Il euh, y en a d'autres, euh, ils ont acheté le local à vélo et en fait, ils ont l'idée de louer les vélos et de faire des parcours. Il y en a d'autres, euh, ils ont pris toutes les malles les, les, les, les de déguisement et ils ont fait une boutique de vêtements et ils louent les costumes. Il euh, y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font Il y a la poste aussi. Ils proposent de livrer du courrier, de s'écrire les uns les autres, et du coup, on peut aussi écrire aux parents, etc. Euh... Et. Euh, etc., etc. Et. Euh... Je sais pas, au bout de deux semaines, je savais plus où était mon chauffeur, quoi. Et en fait, je suis allé voir ce qui s'appelait l'agence de voyage à ce moment-là. Et en fait, euh, je demandais aux enfants en fait, où était le chauffeur. Donc ils m'ont dit que bah, non, aujourd'hui c'était son jour de congé parce que, euh, donc c'est demain qu'ils emmènent les pieds à la piscine. Et là, euh, ça m'a amusé ce moment-là parce que euh, je me suis rendu compte que bah, c'est en fait les enfants y travaillaient quoi. En fait, donc, même les informations je dire, professionnelles, c'était les enfants qui les avaient euh, là, à ce moment-là, moi dans mon bureau, c'était plus facile pour moi de demander à, à ces enfants-là. Je savais qu'ils avaient la réponse tout de suite. Plutôt que de demander à un adulte là, c'était plus facile. Je me rappelle d'un autre animateur qui voulait faire un foot et qui cherchait des enfants pour faire du foot et ils n'avaient pas le temps, ils avaient des trucs à faire. Et euh, voilà donc en fait c'est ça travailler quoi. Et donc si j'avais fait activité réparation de vélo, je pense que ça les aurait emmerdés, je sais pas. Et là en fait que ce soit eux-mêmes qui les retapent au fur et à mesure, donc dès qu'un vélo rentrait, ta -ta tac Et donc ils adoraient ça quoi. donc j'avais pas du tout l'impression ni, ni, ni les exploiter, de toute façon moi j'avais pas besoin que les vélocircules, c'était eux qu'on avait besoin, moi j'avais pas besoin d'écrire aux parents, j'avais pas besoin de, de boire du, du, du sirop à la menthe, j'avais pas besoin. Donc c'était plutôt leurs besoins eux quoi, c'était eux-mêmes qui produisaient euh, leurs propres trucs. Et donc je pense que là il y aurait quand même quelque chose euh, à lier avec le monde adulte, oui. Alors je sais pas si ça ferait prendre conscience aux adultes qu'ils sont eux-mêmes exploités, par contre je trouve que ça ferait prendre conscience aux adultes que... Euh, à quoi sert ce qu'on produit quoi <rire> Est-ce que c'est vraiment ça qui nous rend heureux quoi Parce que les enfants ils auraient d'autres idées je pense de ce qu'on pourrait fabriquer dans les usines. <rire> bon, c'est un peu court comme ça mais... Ouais. Et puis ça nous renvoie aussi à, à l'idée qu'il y a une envie des enfants de faire pour de vrai quoi. Parce que souvent on les met en situation de faire pour de faux et euh, c'est Freinet qui a mis le doigt sur ce truc là euh, avec ses journaux d'école et tout. Euh, ils ont un besoin de faire pour de vrai. Quoi. Ben ouais. Il faut leur mettre des outils dans les mains qui produisent des résultats et pas des machins en plastique euh, qui vont pouvoir écraser en marchant dessus. C'est un chouette, une chouette anecdote que tu viens de raconter. Et pour le côté politique, mmh. euh, donc il y avait l'élection du maire tous les lundis matins. Euh, il faisait campagne aussi, euh, avec des arguments sur euh, « moi, je vais exiger qu'il y ait plus de menthe dans le sirop à la menthe, je vais obtenir euh, pour le même prix euh. ». Ou alors, donc, ils avaient vraiment des revendications euh, qui portaient, en disant « si vous, si vous m'élisez-moi, voilà mon programme ». quoi. On pas mieux, mais au fil des semaines. Euh, euh, et donc, le, donc, les prérogatives du maire, bah, c'était euh, « je ne sais pas de se sentir le mandat donc, de pouvoir négocier avec des adultes euh, ou d'autres enfants ou quoi ». Et puis, il euh, y avait le conseil municipal qui était au goûter tous les jours. Et donc, c'était le maire qui animait le conseil municipal. Et euh, on levait la main pour parler chacun à notre tour. Euh, et donc, pourquoi je te racontais ça Parce que, euh, quand même, on a eu plein de problèmes. On a eu euh, du vol de billets Simpson, du racket de billets Simpson, de la fabrication de fausses monnaies. Et ça foutait vraiment ah, le bordel. Il y a eu euh, le braquage, un braquage de la banque. Ah ouais. Et en fait, quand vraiment t'as plus les billets du jour au lendemain, euh, tu vois, c'est un problème. <rire> Ils ont braqué la banque. Ouais, j'ai découvert après que c'était mon adjoint qui était dans le coup, parce que je comprenais pas, c'était ah dans ouais, ma chambre. Un... En fait, monsieur Gros-Escroux, il avait aidé des mômes à braquer dans ma propre chambre, sans me le dire à moi, quoi, en gardant <rire> vraiment secret le braquage. Avec ces mômes-là qui étaient tout excités, je comprenais pas le coup qu'ils voulaient faire. Euh... Et donc, face à tout ça, mais surtout, euh, pas tant la grande délinquance financière comme le, comme le braquage, mais plutôt la... La, la petite délinquance comme le vol et la le raquette, le, l'assemblée le, le, a choisi de mettre en place des flics. Et dans cette assemblée, euh, les adultes et les enfants avaient chacun une voix. Et j'ai bien essayé de peser de toute mon autorité de directeur pour les dissuader de mettre en place des flics en demandant « mais qui va nous protéger de la police ?». Eux tenez à ce qu'il y ait des flics pour empêcher, pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse punir des grands quand ils volent des billets aux petits. Alors mais que faisaient les animateurs Ils étaient irresponsables. Donc euh, non, on était là, mais eux trouvaient que c'était quand même bien s'il y avait quelqu'un qui était mandaté pour ça. Donc ils, ils ont choisi de mettre en place de la police. Et effectivement, il n'a pas fallu deux jours pour que la police soit corrompue. Quoi. Euh, parce qu'évidemment, les petits malins qui arrivaient à choper plein de billets d'une manière ou d'une autre, euh, bon bah voilà, en échange d'un bon petit euh, paquet de billets à la police, euh, la police voulait bien fermer les yeux. Et euh, donc moi, j'étais un peu dépité. Hein. Franchement, euh, je, je, je me demandais à quoi je jouais, qu'est-ce que j'étais en train de fabriquer. Mais finalement, il y avait quand même dans, ce, dans, ces, dans cette envie de, de, de l'Assemblée des enfants, d'avoir des moyens pour faire en sorte que les plus faibles d'entre eux, les petits, etc., puissent avoir des moyens de se défendre, en fait. Euh, donc c'était quand même chouette. Et euh, après ça, d'avoir un vrai débat sur la corruption, en fait. Comment on lutte contre la corruption et dire « ouais mais lui de toute façon, euh, bon bah là il connaissait tout le monde, c'était une colo quoi ». Et euh, bon alors, aussi, je pense quand même, tu vois quand il ont tout les, les éco-gestes là, où je, enfin pas les éco-gestes, mais euh, je crois qu'il serait intéressant que les enfants apprennent à vivre de manière sobre, un peu comme aux éclés, ou tu vois dans des scouts euh, je pense qu'il y a un intérêt à ça, mais il y d'ailleurs ce que défendent aussi les éclés, pour moi aussi un apprentissage démocratique en fait, de comment on fait avec… Euh, avec les plus faibles, enfin, et donc je trouve qu'il y a effectivement euh, ouais, un double apprentissage là euh, à effectuer. Et je crois presque que le truc démocratique est plus important que, que le fait de vivre avec une bûche par jour. Donc on va, on va continuer de parler d'éducation, mais du coup avec une focale un peu plus euh, euh, économique et, et dans les circonstances actuelles. J'ai écrit une question avec plein de lignes, alors je vais la lire, hein, désolé. Euh. Dans la conférence de Franck Lepage sur la culture, il explique pourquoi on avait un ministère de la jeunesse et des sports et pas un ministère de l'éducation populaire à lui tout seul. Euh, Aujourd'hui, on est séparé ce ministère et toute la partie jeunesse, elle a été intégrée au ministère de l'éducation nationale, qui est devenu du coup le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Donc euh, avec les autres copains de Top 1, on est impliqué dans une asso qui organise des colos. Et euh, notre analyse, c'est que le ministère, il est actuellement en train de saisir une occasion en créant son label « colo apprenante » là. Euh, pour transformer les colonies de vacances en classe d'été, en fait, euh, où on ferait du rattrapage scolaire et qui serait animé par des enseignants. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette situation Est-ce que tu es d'accord sur notre analyse euh, En fait, je, là, je n'ai pas creusé ce truc-là. Ah ouais, pas... Mais là, quand vous me dites ça, euh, bah, oui, oui, j'ai bien vu ce truc de colo-apprenante, mais j'ai lu ça, euh, je ne sais pas, comme ça, comme en passant Pour moi, ce qui est une évidence, c'est ce est que l'éducation nationale, c'est de loin le ministère le plus dépensier voilà, de la République. Euh... <rire> Alors, bon, Le problème, c'est de le voir comme ça, évidemment, hein, <rire> comme si les ministères devaient être rentables ou viables économiquement. Donc, s'ils doivent l'être, euh, euh, en tout cas, il y a un marché phénoménal, puisque c'est le premier budget de l'État, c'est évident que si on privatise l'éducation nationale, c'est un marché gigantesque qui s'ouvre aux, aux investisseurs. Euh, et là, effectivement, euh, le fait de proposer en dehors de l'école des, des stages ou des prestations, voilà, c'est ça, que des prestations euh, qui pourraient être financées par l'État ou par le marché. Euh, et sans doute ça va s'entremêler quoi comme l'arrivée du numérique Moi, ça ça me fait très très peur dans l'éducation euh, donc c'est évident que comment dire les les forces du marché vont essayer c'est évident de profiter de la situation pour avancer leur pion euh, dans ce gisement gigantesque de profit qui est euh, l'éducation des enfants, l'éducation des enfants à l'école et dans leur temps libre. Quoi. Donc les, les stages de plus en plus courts, euh, je sais pas moi, de, de mon temps, qui est quand même 42 ans, il y avait encore des colos sans thème, juste des colos, euh, colos quoi. des colos, euh, colos, des colos, on va jouer. Quoi. Bon, je vois bien que l'évolution des temps de loisirs, ça devient plutôt un stage de cinq jours avec un entraîneur professionnel d'une discipline qui va te faire faire un truc très spécialisé. C'est des stages, j'allais dire professionnalisants, c'est horrible, c'est des enfants, mais des stages qualifiants, des stages en apprenant. Euh, voilà. Alors... Euh... Je sais de l'intérieur que du coup les mômes, évidemment, que quand ils ont le choix entre une colo rien et une colo jet ski ou euh, football intégral avec un vrai entraîneur de foot, euh, je pense que moi aussi, étant enfant, j'aurais choisi euh, le truc euh, qui vend du rêve, quoi. Sauf qu'en fait, ils se retrouvent dans des, dans des, dans un exercice intensif, et en fait, ça les, ça leur va pas. En fait, ils supportent. Hein, ils ont l'habitude de supporter les enfants. Ils sont dressés à ça. Mais ce pas épanouissant. Et, et euh, c'est évident que les coloriens, c'est encore les colos que les enfants, au final, préfèrent. Mais ce n'est pas, pas les colos qui les attirent principalement. Donc euh, les parents, là, ils, ils sont aussi pour quelque chose. Donc sans doute les colos apprenantes, euh, elles ont un marché aussi gigantesque devant eux. Donc oui, oui, ça ne m'étonne pas du tout. Et je suis bien d'accord avec votre analyse que euh, l'Éducation nationale et les acteurs du marché, de la privatisation de l'Éducation nationale, vont euh, chercher dès cet été à profiter de la situation pour. Euh, pour mettre des prestations euh, sur le marché, quoi, ouais, qui pourrait peut-être devenir effectivement le, le gagne-pas de demain des, des animateurs qui vont se mettre au service des plus euh, riches, pour les encore plus tôt euh, leur assurer de, de faire les grandes écoles, quoi. Euh, Est-ce que tu avais un métier que tu voulais faire quand tu étais petit, toi euh, je me rappelle pas bien, je me rappelle quand j'étais tout petit tout petit en maternelle là, mes souvenirs c'est que je voulais faire trois métiers, je voulais faire pompier, je voulais faire constructeur de maison et je voulais faire, c'était quoi le troisième Plongeur, je crois. Donc, du sport, m'occuper des autres, alors plongeur du sport, je crois que ouais, c'est ça qu dans ça ma tête. Un le... Ouais, est-ce qu'on fait scaphandre Oui, scaphandre. <rire> Donc je pense du sport, voilà. Euh, pompier, ça voulait, ça voulait dire dans ma tête euh, m'occuper des autres. Enfin, rendre service. Et euh, constructeur de maison, ça voulait dire, euh, ça voulait dire, euh, je sais pas, faire des trucs euh, techniques, quoi, ou j'en sais rien. <rire> euh, et après, à partir du collège, je pense formaté par mon. ma position de bon élève, euh, je voulais être ingénieur en informatique. Mais je crois qu'à l'époque, c'était ça qu'on. C'était ça qu'il fallait avoir envie de faire quand tu étais bon à l'école et qu'on te demandait ce que tu voulais faire. C'était ça la réponse attendue par l'autorité. Par par je pense que je répondais ça. En force, c'est ça. Okay. Et du coup, tu étais quel genre d'élève Ça s'est passé comment euh, l'école pour toi Tu disais que tu étais un peu premier de la classe et, euh, tout à l'heure. Euh... Ouais, mais pas que premier de la classe. <rire> ça s'est passé comment pour moi eh bien, euh... Alors en fait, en école primaire, ma mère m'a forcé à faire mes devoirs tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Je ne sais pas à quel point ça a joué pour que je sois... Alors j'étais pas premier de la classe, j'ai toujours été deuxième de la classe. Il y avait une fille, marie Filiquet, du CP 2 elle était première et moi j'étais deuxième. J'ai jamais été premier, aucun trimestre, hein, c'était la... la... Voilà, donc euh, quand même premier de la classe, on était tous les deux au-dessus du reste de la classe. Euh, et au collège, je me suis rendu compte quand j'ai trouvé que les professeurs devenaient vraiment... Alors non, en primaire aussi, j'ai eu des profs dominants que je trouvais maltraitants. Mais au collège, peut-être j'étais trop petit, donc trop soumis. À l'âge où euh, j'ai eu le courage de poser des questions du pourquoi, mais, mais pourquoi donc Je me suis rendu compte que la moitié des profs trouvaient ça plutôt super, Mon, ma participation en classe, et mais pourquoi y compris dans leur comportement ou quoi, et une autre moitié, pas du tout. Et euh... Mais quand on a des très bons résultats, on ne peut pas te faire grand-chose en tant qu'élève. Donc, comment ça s'est passé pour moi Je suis passé d'un rôle où je pense que j'essayais de faire plaisir au maître et à la maîtresse, même si des fois je les trouvais méchants. Ça dépendait des années, des instincts que j'avais. Et je crois qu'au collège, j'ai plutôt considéré que la communauté adulte était plutôt une communauté qu'il fallait, euh, autant que possible, tenir à distance de, de, de moi euh, dans mes propres intérêts. Et donc, ça a donné que j'ai été viré du collège, viré de la cantine, j'ai été. Euh, euh, après, viré. Enfin, j'ai une scolarité euh, relativement chaotique au niveau disciplinaire, tout en étant euh, toujours bon élève. Okay. Il y a des. Anecdotes particulières qui t'ont valu d'être renvoyé. Euh... mais non, en fait, c'est ça qui est fou. En fait, je. C'était suis... juste gênant, quoi. Ouais. Donc. Mon meilleur euh, fait d'armes, c'est d'avoir été euh, donc viré trois jours du collège en quatrième pour insolence passive. Passive. Passive. Okay. Et euh, cette moitié de prof qui me détestait, je pense me disaient qu'un jour ou l'autre, ils arriveraient à me coincer. Et que pour eux, c'était moi qui incitais les autres à foutre le bordel, quoi. Euh, ce qui pas complètement fou, mais c'était aussi parce que les cours étaient très ennuyeux et leur pédagogie très mortifère. Hein. <rire> bon, bon, fallait bien s'occuper. Et effectivement, je crois que je m'ennuyais en classe, parce que je trouvais ça chiant, quoi, en fait. Il fallait montrer en permanence des preuves de décidité. Je trouvais ça fatigant, quoi, fatigant, quoi. Mais quand as 18 de moyenne, en fait, t'es pas obligé de démontrer ces signes de docilité. Parce qu'en ayant 18, ils peuvent rien de faire, ils peuvent rien dire. Donc je suis rentré dans un rapport très euh, euh, conflictuel avec la moitié d'entre eux et de connivence avec l'autre moitié. Mmh. Voilà, voilà comment s'est passé ma scolarité. Et ça m'a quand même pas donné beaucoup envie de travailler tout ça. Et euh, depuis la sixième, jusqu'à la terminale, on m'a dit que je vivais sur mes acquis. Alors je sais pas trop lesquels ceux de maternelle, ceux de je sais pas quoi, je bon, vivais sur mes acquis. Et donc j'ai arrêté de travailler à partir de la 6e, 5e, quoi. Et donc j'ai fini comme ça, de 16 de moyenne jusqu'à 10,06 au bac, où j'ai décidé de passer mon bac sans réviser du tout, sans aucune heure de révision. Cette mascarade n'en valait pas la peine. c'était déjà un peu de l'orgueil quand même, parce que j'ai eu chaud aux fesses quand même, à 10,06. Mais c'est passé nickel, voilà ma scolarité. Bravo Je sais pas <rire> euh, Est-ce que, euh, à l'origine de ton engagement militant, tu arrives à mettre un... Est-ce qu'il y a eu un déclencheur, un souvenir, un truc qui se serait passé dans ta vie, dans ton enfance, qui aurait vraiment... Euh, ouais. qui t'a marqué, qui t'a dit, putain, j'ai envie de faire des trucs pour les autres, quoi. Alors, pour les autres, je sais pas. Euh, mais c'est sûr que s'il y a un moment... Euh... Là, c'est ma rentrée de sixième. Hein. Hum. C'est un classique dans la scolarité des gens, mais... Mais c'est le cas pour moi, puisque euh, j'ai grandi dans une petite cité HLM. Euh, et en sixième, ma mère m'a inscrit en classe allemand. Parce que, comme j'étais bon à l'école, elle avait demandé à la pharmacienne, qui était euh, euh, l'incarnation de l'intelligence sur Terre, ce qu'il fallait faire pour réussir dans la vie. Et la pharmacienne lui a répondu qu'il fallait faire allemand. En fait, c'est simple. Et donc elle m'inscrit en allemand. Est-ce que pas tout à fait fou finalement Donc euh, en, à ma rentrée de sixième, je me retrouve coupé de tous mes copains de l'école primaire qui font anglais, deuxième langue espagnole, et euh, en quatrième, et euh, moi qui me retrouve euh, dans la classe allemande, la classe bilingue allemand, latin, anglais deuxième langue, et donc avec la l'élite quoi de ce collège-là, la petite bourgeoisie euh, du sud de Tours. Et, euh, et ce qui m'a marqué, c'est euh, c'est les temps que je vais passer chez mes copains. Et de, de, donc là, je me retrouve projeté dans une autre classe sociale que la mienne. Et, et, de, et de comprendre à quel point, euh, dans leur mode de vie, il euh, bah, y a le temps. quoi. Il y a le temps de se parler, il y a le temps de s'écouter, il y a le temps euh, de réfléchir, il y a le temps de lire, il y a euh, la curiosité culturelle, enfin, culturelle au sens d'Arte et Télérama. Euh, bon, ben bah, voilà qu'il n'y a pas chez moi, chez moi, il n'y a pas de livre. Euh, donc en fait ce décalage, cette, cette injustice et puis cette arnaque où je me rends compte que eh ben, en fait, tous les trucs qu'on apprend à l'école c'est aussi leur, leur quotidien en fait donc c'est trop facile quoi. En fait sans rien foutre, ils, ils savent déjà quoi et, euh, et donc là j'ai une honte, j'ai honte de mes parents. J'ai honte de mes parents parce que, enfin euh, pour plein de trucs différents, parce que mes copains ils ont des jogging Lacoste, à l'époque c'est le top du top euh, et moi j'ai un jogging Batman qui était en promo à… Rallye, ça s'appelait à l'époque, ou euh, Mammouth, je crois même, avant Rallye. Euh, donc j'avais honte de mes parents, j'avais honte de ce que je portais sur moi, j'avais honte parce qu'ils rentraient des vacances de février avec des ronds blancs autour des yeux, et que moi j'étais jamais allé au ski de ma vie, et, euh, et, et que l'été ils allaient à l'étranger, que moi j'allais chez mamie. Et tout ça quoi, donc euh, là en fait euh, je pense que je vis euh, <rire> la lutte des classes dans ma chair si je dois prendre des mots politiques le jour de ma rentrée de sixième. Ouais. Et donc après euh, tout le collège où je suis fan du mode de vie de mes copains et que j'ai honte de mes parents, ça va se renverser au lycée où je vais euh, progressivement euh, plutôt devenir fier de mes origines prolétaires. Euh, et puis euh, je vais trouver euh, bidon, vide de sens, euh, creux quoi. Euh, cette fosse, ce faux bonheur avec une, une piscine en plastique creusée dans, le, dans la plus du pavillon. Euh, pour toi, ce serait quoi dans l'éducation, dans le fait d'être éducateur, euh, une idée ou un aspect des choses qui n'est pas forcément intuitif et que les gens ont du mal à comprendre ou à percevoir en général euh, Est-ce qu'il y a une idée en fait, dans la manière dont on se représente les questions d'éducation euh, qui serait euh, largement admise et qui pour toi serait fausse, quoi. une espèce de stéréotype que, qui toi te, te révolte particulièrement, que tu trouves particulièrement injuste. C'est de croire qu'on est euh, des humains plus... Euh... plus évolué que les enfants et, euh, et qu'on est censé avoir les réponses. Euh, parce que je pense que ça provoque un immense malentendu, <rire> qui, je pense, amène plein d'adultes à dominer les enfants. J'ai l'impression que, que c'est ça qu'il faut faire. Alors, euh, je pense que pour une partie d'entre eux, il y a un souhait euh, de, ouais, de dominer les autres, quoi. Voilà. Les faibles. Voilà. Mais je pense que pour une bonne partie, c'est une forme de, de, de malentendu. <rire> et j'ai l'impression que la confiance avec les enfants, c'est justement de partager euh, ben, ben, son ignorance euh, ou ses vulnérabilités. Voilà. Euh, est-ce que tu peux nous parler des gens qui ont eu euh, la plus grande influence sur toi en tant qu'éducateur qu euh, En tant que donc, praticien de l'éducation, est-ce qu'il y, y a des gens qui t'ont beaucoup influencé, particulièrement influencé, dont tu aimerais nous parler Dans mon expérience de vie Ouais, euh, des gens que tu as rencontrés, soit euh, par le biais de livres euh, ou dans la vraie vie, ou des gens qui ont, qui ont été tes mentors, je sais pas. Ah ouais, je vois. Ben, euh, en fait, euh, c'est marrant parce qu'au PV, on avait une question qui était aussi un peu là-dessus. Euh, et ben, je crois, comme beaucoup de monde, je parle parce que c'est très original, donc évidemment, moi, ça va des personnes euh, particulières, donc je, mon prof de français, latin de 4e, 3e par exemple. Mmh. Mais je crois que ce sont des adultes qui se sont adressés à moi, euh, j'allais dire comme un adulte, mais donc comme un humain responsable. Et en fait, euh, je crois que ce sont souvent ça, les, les rencontres marquantes dans. Mmh dans le développement d'un enfant, c'est euh, d'avoir, euh, un peu euh, de manière miraculeuse, <rire> d'un coup, un adulte ou un autre qui te parle comme si tu étais un humain, quoi. un humain entier, quoi. pas un truc, euh, une larve qui, qui, qui, qui va encore beaucoup apprendre avant de pouvoir être à la hauteur, où on pourra discuter ensemble. Euh, donc oui, oui évidemment, j'ai ces rencontres singulières-là qui m'ont profondément marqué, et qui m'ont autorisé à penser par moi-même. Qui m'ont autorisé, je sais pas, avec qui j'avais l'impression que. Ouais, c'est ces rencontres-là qui m'ont fait grandir. Je pense, un peu, voilà. je pense que c'est très banal. Euh... En fait, moi, ma question, elle se dirigeait plus vers toi, ta pratique d'éducateur, en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui euh, t'ont transmis ben, des savoir-faire ou des, ah. des points de vue que tu n'avais pas et qui t'ont euh, ben, permis de devenir meilleur à comprendre les autres, à leur transmettre des informations, à les, à les éduquer, quoi Ok. Alors, euh, non, j'ai pas ce sentiment-là. Et en fait, euh, bah alors, je, si je peux euh, en dire un peu plus. Euh, euh, donc, moi, à 17 ans, c'est le début de ma conférence gesticulée, j'ai ramassé des pommes, je me suis fait virer, j'ai passé le BAFA, au début juste pour un job d'été. Et, euh, et euh, je découvre l'éducation populaire euh, dans mon perf BAFA, avec des militants communistes je suis au Franca. Et waouh, wow, ça me parle comme une vocation. Quoi. Et donc je rentre dans, au Franca, et en fait au Franca, j'ai envie de, de donner plus de liberté aux stagiaires dans les stages BAFA, aux enfants dans l'écolo, que ce qui se fait. Et euh, on me laisse faire, mais on s'en fout. Quoi. Et donc j'ai euh, pas de mentor, j'ai quand même des gens... Euh, j'ai le, euh, le délégué départemental des francs d'Indre-et-Loire qui, qui était un, un instit euh, mis à disposition à l'époque, qui avait plus de 50 ans, qui m'a fait vraiment confiance. Donc voilà une, une des personnes, il me faisait confiance, il me laissait faire, mais il n'était pas en, en réflexion pédagogique avec moi. Quoi. Et après, euh, j'ai fait mes armes dans une petite assaut de Tours qui s'appelait STAJ, qui veut dire Service Technique des Activités de Jeunesse. Bon, on s'en fout, c'est un cycle des années. Voilà. Et là-dedans, euh, cet assaut était vraiment dirigé par des jeunes. Alors, au Franca, euh, la moyenne d'âge du côté d'administration, c'était euh, entre 50 et 60 ans. Et là, je me retrouve dans une asso d'éducation populaire entre ah, un truc, qui euh, entre, euh, où ils ont entre 20 et 25 ans. Et là, il n'y a pas de mentor, mais par contre, il y a une bande de jeunes animateurs qui décident de se poser des questions et d'essayer d'y répondre et de le tester en vrai. Parce qu'on a entre les mains une association avec des moyens, une colo notamment, dans laquelle on essaye de mettre en application tout ça. Donc euh, je n'ai pas eu pour le coup là-dedans le fait de recopier ou d'être guidé, ou d'avoir un modèle que je vais reproduire plus ou moins, mais, euh, mais le fait d'inventer de, avec des gens de mon âge quoi, voilà, et de s'autoriser au fur et à mesure de colo en stage BAFA euh, à, à, à concrétiser une forme de pédagogie, quoi que je pourrais dire libertaire. ou. Euh, voilà. ouais, mais je suis bah, de de, tu vois, de rencontrer des nouvelles personnes indirectement qui ont influencé euh, qui es, c'est comme en musique quoi de tu remontes dans les gens qui influencent les groupes que t'aimes bien pour essayer de de, de, de comprendre d'autres trucs euh, sur les origines en fait de non bah, sinon par contre c'est pas un mentor mais j'ai il un, un j'ai un alter ego aussi à ce ouais. moment là qui s'appelle Jérôme Guillet si tu veux qui a écrit euh le petit manuel de travail dans l'espace public et avec qui on va inventer quelques.. dans les mêmes années le porteur de parole et autres dispositifs euh, d'éducation populaire qui, étaient, euh, qui viennent de ce qu'on faisait dans les l'écolo à l'époque parce qu'on était tous aussi euh, animateurs de colos qu'on a transposé ensuite dans l'espace public euh, bon, voilà. et puis même après dans des réunions professionnelles en fait tout le, le, le pavé, les outils du pavé et tout ça c'est des outils qu'on a inventés pour les l'écolo et qu'on a ensuite transposé dans des équipes professionnelles en disant Mais en fait les adultes ils sont tout aussi euh, incompétents que des enfants, enfin les enfants sont tout aussi compétents que les adultes en fait pour animer des réunions, pour vivre des réunions. Donc en fait ce qui marche avec des enfants marchera évidemment que des adultes quoi. Oh, en fait c'est plutôt ça le... Okay. Donc, Donc, pour... Ça va dans notre sens, hein. les outils pensés pour les enfants en fait euh, bah, ils marchent très bien, pour les adultes aussi. Euh... Ben, ça nous ça, ça semble logique, ça résonne avec euh, ce qu'on fait. Euh... Est-ce que tu saurais raconter un moment dont tu es particulièrement fier dans ton parcours euh, d'éducateur Que ce soit dans l'éducation populaire ou peut-être dans ton, dans, dans ton parcours parental. Euh, euh, Est-ce qu'il y a vraiment euh, voilà, euh, un moment euh, dont tu te rappelles euh, et dont tu chéris le souvenir parce que c'était, euh, t'étais fier de toi j'ai transmis un truc, euh, j'ai fait un truc chouette quoi. Euh, c'est un tour dont je suis fier, c'est effectivement cette association. Enfin, ce qui me vient là, c'est une association qu'on a appelée Les Arts Politiques, et euh, où donc l'idée, c'était, on était toute cette bande de formateurs Bafa de cet assaut plutôt libertaire euh, avec d'autres. On s'est mis à vouloir transposer euh, des outils de, de discussion, de débat qu'on utilisait avec les enfants dans l'espace public. Et là, euh, l'idée c'était de faire de la politique avec euh, des personnes, on allait dire non convaincues, c'est-à-dire non militantes, en tout cas qui ne viendraient pas dans nos espaces militants. Donc on s'est dit que si on voulait euh, lutter contre le Front National, à l'époque c'est 2002 aussi, euh, et donc on est dans l'entre-deux-tours par exemple, euh, où Jean-Marie Le Pen donc, a été élu au deuxième tour, euh... On se dit que si on veut exemple, modifier le score du Front National, il faut absolument prendre le risque d'aller vers euh, les gens qui votent Front National et que tant qu'on fera des événements militants euh, pour nous, entre nous, euh, ça ne changera pas un seul vote du Front National. Et donc là, avec tous nos outils de discussion élaborés pour des enfants dans ces colonies autogérées, là, on va se mettre à en transposer une partie et à en inventer d'autres. Une manière d'aller vers des passants dans des espaces publics. Et là, on va passer un an, en fait un an, quasiment à plein temps, à laisser tomber nos vies et nos sources de revenus presque, <rire> pour se livrer à des expériences sociologiques, où on va inventer des dispositifs de, de, de débats public, ou de débats politiques dans l'espace public, et apprendre, ouais, vraiment à. En fait, enfin, ce, ce dont je suis fier, c'est comment on a réussi à, à travailler. Pour vraiment se mettre à l'écoute des gens euh, et vraiment réfléchir avec eux. Et donc faire cet effort d'aller vers, je ne sais pas comment l'expliquer là, euh, sinon il faudrait que. Je pense que là, il y avait un contre-pied par rapport à la, à la posture classique dans l'éducation, dans euh, du prof qui veut euh, enseigner des élèves, ou euh, du commercial qui veut vendre un produit à des clients, ou. Euh, donc ce, ce truc un peu euh, voilà, dominant, quoi. Où, euh, euh, ou du militant euh, qui veut convaincre euh, des, des citoyens. Et donc là, de, de, de, de vraiment trouver une posture d'éducation populaire, moi qui me semble, euh, ou comment on va euh, analyser ensemble et, euh, et, euh, et élaborer des propositions ensemble. Voilà. Donc je pense que j'ai fait cet apprentissage dans la rue, en passant des journées à me prendre des vents, euh, à mettre des vents, c'est-à-dire à être condescendant avec des gens et à en parler avec d'autres après on débriefer et avoir le... c'est ça en fait le courage et la force de regarder à quel endroit euh, par orgueil par lâcheté par euh, gêne quand euh... il enfin, y a tout type de public quoi des handicapés des personnes âgées des euh, euh, des ados qui font du shopping euh, des SDF des Bon voilà, et donc de se retrouver à vraiment, euh, voilà, se, se, se, se mettre dans une discussion à égalité avec les gens. Là, ça, ça, ça, ça demande un travail sur soi, euh, et une capacité à regarder ses propres ouais, défauts, faiblesses. Euh. Et, et donc là, il y a eu un groupe humain qui, qui m'a donné le courage de faire, on, euh, on s'est donné le courage mutuellement d'affronter un peu tous ces, toutes ces difficultés quoi, sociales. Et ça, je pense j'en suis fier, et c'est aussi, je pense, là-dessus que j'ai construit ma... Ouais, ma posture d'éducation populaire et mes outils qui vont après me servir toute ma vie, quoi, au pavé et puis encore euh, aujourd'hui. Et concrètement, comment ça se passait euh, Par exemple, quand vous organisez un porteur de parole ou une, une action euh, de rue, euh, est-ce que tu peux en raconter une pour que concrètement, on ait euh, l'image en tête quoi Il y en a tellement. Euh, J'en choisis une. Bah, Peut-être la première parce que c'est la plus… en tout cas, elle est signifiante. On se dit qu'on veut parler à des gens non convaincus. La, la première idée qui nous vient, c'est de, de parler de la publicité, et donc de la société de consommation. Donc ça, c'est nous qui tenons à parler de ce sujet-là, comme on en parle. Et donc là, on se dit que ce qu'on ne veut surtout pas faire, c'est barbouiller des affiches et dire non à la pub. On est parfaitement en phase avec ces gens-là au niveau idéologique. C'est nos copains. <rire> on les connaît pas, mais casseurs de pubs. C'est le début, en hein. début des années 2000. C'est aussi les nouvelles formes de militantisme qui émergent À l'époque, ça n'existe pas trop, ce genre de truc. Et nous, on voit bien que ça, c'est... En fait, on pense à... Moi, je pense à ma mère, par exemple. Hein. Je me dis, non, mais ma mère, si elle voit ça, elle va dire, quelle bande de voyous elle va, Ça ne va pas la faire réfléchir sur la société de consommation. Donc, comment on fait euh, Et donc, on décide de mettre des panneaux tout blancs et de juste cacher des pubs sur la place centrale de Tours, on est à Tours, donc c'est une place centrale, plein d'arrêts de, plein de bus. quoi. Et donc le fait de mettre du blanc partout, quand tu arrives sur la place, c'est tout blanc. quoi. Et donc d'un coup, tu prends conscience de la place de la pub en fait. Et on se dit, on va mettre des panneaux blancs et dessus, plutôt que de dire non à la pub, on va poser des questions. On va essayer que les gens y répondent. Et on va essayer de trouver des questions qui ne soient pas agressives pour les gens. Qui ne leur disent pas euh, bande de cons, bande de mous, bande de vous, euh, obéis, consomme, nanana. Voilà, donc tous ces messages militants, quoi. Donc de ne pas prendre les gens, euh, voilà, et donc plutôt de leur poser des questions. Donc pourquoi la pub est-elle le seul décor de nos villes Enfin, je sais pas. On, donc on, on, on essaie de trouver des questions. Euh... Par exemple, dans nos apprentissages, c'est le fait de poser des questions auxquelles on n'a pas les réponses. Alors on a beau être des militants euh, gauchistes, anarchistes, je ne sais pas quoi. Euh... Bon bah en fait euh, sur n'importe quel sujet au bout d'un moment même si on est pour la démocratie, pour l'éducation, en fait en vrai comment on fait advenir ce truc là enfin, Je sais pas, des trucs je sais pas en fait, je n'en sais rien. Et donc sur la pub, comment on lutte contre la pub et tout ça Bon la pub c'est mal ça mais comment on lutte contre Bah je n'en sais rien. Et en fait bah, que la pub c'est mal et qu'on consomme trop, tout le monde le sait, c'est débile de répéter ça aux gens. Et en fait comment on fait par contre pour euh, s'en sortir Bah si je suis honnête, j'ai pas beaucoup d'idées euh, efficaces quoi. Donc posons la question honnêtement aux gens. Et on pose cette question, donc en fait on écrit ça sur ces panneaux, et en fait en moins de cinq minutes, des flics débarquent et nous disent qu'on n'a pas le droit. Parce que les arrêts de pub, les arrêts de bus, les arrêts de bus appartiennent à Decaux, à Tours, euh, donc c'est leur propriété privée, on n'a pas le droit d'afficher dessus. Et euh, des militants classiques à nouveau, euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui à l'époque étions nous-mêmes, mais on, on essaie de se combattre nous-mêmes pour aller vers les gens. Quoi. Euh, je ne sais pas, aurait eu un comportement, disons, plus frontal avec le flic. Et donc le flic nous dit qu'on n'a pas le droit. Et donc nous, on lui demande, lui, on dit non, mais ok, mais vous, en tant que flic, vous en pensez quoi De la pub et tout ça. Donc on se dit, il faut qu'on se mette à, à pouvoir discuter avec tout le monde, quoi. Donc même les flics. Et donc le flic dit, non, mais c'est super intéressant, mais je ne suis pas là pour ça, je ne peux pas donner mon avis, non, non, non. Ben bah, oui, mais regardez, vous voyez bien ce qu'on veut faire. Donc en fait, il comprend qu'on n'est pas, euh, qu pas contre lui, qu'on n'est pas en frontal. Et en fait, il se met à réfléchir avec nous à comment on pourrait faire. Et il dit bah, Vous savez, en fait, les, vos panneaux que vous avez mis sur les pubs, si vous les mettez autour du cou, on ne peut rien vous dire. Mm. Voilà, en tant que flic, euh, vous avez le droit. Euh, C'est comme des gens qui ont des, des logos sur leurs hommes sandwich. Des hommes sandwichs, quoi. Hommes sandwichs, quoi. Eux qui vous donnent l'astuce, en fait. Ouais. Mm. Et du coup on réfléchit avec lui et puis après euh, on se dit putain c'est quand même pas un flic qui va nous donner la marche à suivre sur comment <rire> militer quoi alors qu'on veut justement changer le monde puis on se dit non mais si mais justement réfléchissons avec tout le monde quoi et si lui ça lui parle euh, et que de toute façon on n'a pas le droit de faire ça euh, bah essayons enfin je sais pas si je le raconte bien mais bon et donc du coup on se met en homme sandwich et effectivement là on a ce côté ridicule de l'homme sandwich et c'est vachement plus engageant pour nous euh, de nous afficher en homme sandwich que en badaud à côté d'un panneau parce que c'était ça la stratégie avant c'est de se mettre en badaud dans de bus et de faire comme si c'était pas nous qui avions mis ce panneau là et de discuter avec les gens et faire ah euh, oh, c'est bizarre ces panneaux blancs euh, vous trouvez ça comment vous euh, oh moi je trouve ça bizarre enfin voilà pour eux et donc là d'un coup on se prend dans le sandwich et euh, et on se met devant la Fnac, qui est un peu plus haut dans la rue nationale, juste devant cette place à Tours, et on a des discussions à n'en plus finir avec tout le monde. C'est absolument génial. Et je pense que justement, le fait qu'en tant que militant anti-pub, on s'affiche en homme sandwich, qu'on soit un peu mal à l'aise dans ce costume, avec nos grands panneaux, avec nos questions dessus, euh, nous oblige à nous montrer sous un jour faible ou vulnérable. Et le fait de pour autant aller, oser aller voir des consommateurs, les prendre au sérieux dans le fait que eux aussi, euh, sont intéressés comme nous pour réfléchir à la place de la pub et pas, pour les, pas les prendre pour des cons. En fait, je trouve que cette situation décrit bien le changement de posture qu'on a dû opérer, quoi, et comment c'était pas facile. voilà Donc ça, c'est un moment que je pourrais dire okay. signifiant de cool. cette aventure. Si tu pouvais voyager dans le temps <rire> et qu'on retourner 20 ans en arrière, euh, est-ce que tu te donnerais un conseil Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil Euh, mais un conseil par rapport à quoi dans la vie en général Je sais pas, ouais, si tu pouvais te rencontrer à 20 ans, si on te donnait cette possibilité, euh, qu'est-ce que tu aimerais te dire en fait N'écoute pas les vieux qui vont te donner des conseils. <rire> tu s'aborderais ton, ton propre rôle de conseiller. Ouais, je crois. Ok. <rire> Donc, euh, en préparant euh, cet entretien, j'ai vu que tu t'étais euh, reconverti professionnellement et que tu étais devenu intervenant socialiste. Je connaissais pas, euh, je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer vite fait euh, en quoi ça consiste La socianalyse, c'est une méthode d'intervention qui vient de l'analyse institutionnelle, qui est une discipline euh, née euh, à la fin des années 60, en fait, durant les années 70, et euh, qui permet... Euh, de comment dire d'analyser un collectif, une organisation de travail ou un collectif de vie, des gens qui sont ensemble, quoi. Et, euh, et cette méthode d'intervention, elle, elle est plutôt, euh, elle est plutôt efficace ou bienvenue en période de crise, de crise humaine plutôt. Et, euh, et donc, pour moi, c'est une suite un peu logique de ce que je faisais à la fois dans l'éducation populaire avec le pavé et dans ce que je faisais dans la collapsologie. C'est-à-dire, bon, bah, maintenant que je, je, je, je suis persuadé que qu notre monde occidental va plus ou moins s'effondrer, plus ou moins court terme, quelle place je pourrais avoir dans ce monde d'après Et euh, à titre personnel, je ne crois pas du tout à la pénurie alimentaire. Et donc, je ne crois pas du tout que ce qui soit important soit de se reconvertir comme maraîcher ou paysan. Certes, il en faut, mais euh, on aura évidemment encore besoin de bien autre chose que de nourriture dans ce monde d'après. Et je pense qu'il est urgent aussi, et aussi essentiel, de se poser la question de tout un tas d'autres sujets que celui de, de l'alimentation, même si ça. Je pense, à mon avis, quand on découvre l'effondrement, la, la première peur, la première motivation, elle est alimentaire. Mais en fait, derrière, il nous faudra aussi de la justice, de la santé, de l'éducation, <rire> de la sécurité. Enfin, voilà. euh... Et donc, mon, mon intuition, c'est que beaucoup de choses qui sont aujourd'hui portées par des services publics vont demain devoir être, être portées par des collectifs citoyens, plus ou moins en autogestion, qu qui vont devoir se débrouiller et je pense que c'est pas simple de, de travailler en collectif et que sans doute un savoir-faire qui permet d'animer des crises humaines à l'intérieur de ces collectifs serait le bienvenu. Et donc je vois là une suite plus ou moins logique de, mon, de mes compétences ou de mon travail d'éducation populaire en période de crise permanente. Quoi. Voilà. Voilà. Donc en fait, la sociéanalyse, c'est une méthode d'enquête où je vais enquêter pendant plusieurs jours d'affilée sur un collectif qui fait appel à moi et qui serait en crise humaine et qui aurait envie de comprendre pourquoi, pour ne pas reproduire euh, ou ne pas faire durer une crise euh, qui est souvent destructrice pour les gens. Quoi. Voilà. Okay. Et il y a du boulot <rire> C'est euh... ah ben, normalement un secteur d'avenir, hein. ça euh, en fait euh, c'est plutôt difficile de trouver des structures qui vont bien que de trouver des structures qui vont mal, mais... wow. C'est pas du tout la même chose que de faire appel à un tiers extérieur avec la socianalyse. Donc, euh, moi, je ne croule pas sous les commandes, mais j'en cherche pas de manière très active non plus jusqu'ici, donc c'est normal. Euh, et donc, oui, oui il y a du travail, oui, probablement. Oui. En tout cas, j'ai l'impression que c'est. que pour le coup, c'est un, un secteur qui est beaucoup occupé par des charlatans qui font des PowerPoints, euh, qui sont extrêmement bien payés, des experts, consultants, et que c'est un scandale. Et je crois qu'il y a là, euh, un, comment dire, un, plus qu'un lieu, un champ à réinvestir pour l'éducation populaire qui consisterait à se prendre au sérieux et à se dire que euh, c'est tout à fait légitime. Et c'est très important, je l'ai dit au début de l'interview, de mettre de l'énergie sur euh, à quels enfants on va laisser notre monde. Mais euh, cette vision de l'éducation populaire crée un truc très dévalorisant pour les gens eux-mêmes, qui se voient comme des, comme des animateurs d'enfants, avec, euh, avec, euh, avec cette... enfin, ce qui est une place très dévalorisée dans notre société. Alors, euh, donc je pense qu'il faut continuer à, à continuer à agir avec l'enfance, c'est essentiel, même si c'est dévalorisé. Mais par contre, euh, il ne faudrait pas souffrir d'un complexe d'infériorité et croire que l'éducation populaire euh, n'aurait pas sa place ailleurs. Je crois qu'il faut oser, euh, je ne sais pas comment dire, entrer dans le monde du travail et, euh, et se dire qu'on est tout aussi légitime, et moi, dans l'intérieur, je peux le dire beaucoup plus que tout un paquet de charlatans qui font des PowerPoints et qui sont, eux, surpayés, pour le coup. Ok, bon. <rire> c'est marrant, ça la zone avec un truc... Euh... Euh, je me lance pas là-dedans, c'est bon. <rire> euh... Est-ce que tu veux nous dire des trucs Genre, euh, moi, la dernière chose que je me suis mise sur mon conducteur, là, c'est euh, ben, tu peux dire ce que tu veux pendant autant de temps que tu veux. Ok. Non, ben, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé, mais. Euh... Dans la présentation que tu faisais de moi, il y a quand même un truc. Euh... Bon, ça relie, mais. On n'a pas échangé sur euh, les mouvements sociaux, les luttes sociales. Euh, et quand je disais au début, euh, voilà ce qu'il y qui, qui a à dire à nous, enfin que, que, que dire aux enfants en général, comment les préparer, bon déjà je pense que c'est nous-mêmes qu'il faut préparer parce que c'est nous-mêmes qui allons devoir assumer ce monde-là, ça, ça va tellement venir vite que nos enfants seront encore des enfants probablement, donc c'est plutôt à nous-mêmes qu'il faut se demander quoi dire. Euh, et les enfants bah, s'imbiberont de ce qu'on fait nous-mêmes, de nos propres vies, quoi, hein. donc en fait, euh, voilà. Euh, et donc, euh, comment dire, les catastrophes dont on pourrait avoir peur en regardant l'avenir, notamment avec la collapsologie, pour moi, sont principalement dues quand même aux choix sociopolitiques. Voilà, ça, je l'ai déjà dit. Donc comment on peut peser là-dessus Eh bien, soit on essaye de faire l'ENA ou HEC puis on essaye de changer le système de l'intérieur, je ne sais pas quoi soit de là où on est, euh, comment on peut peser Donc je pense que là, euh, dans les années à venir, les... le rapport de force va être crucial, avec le pouvoir en place qui manifestement en Inde a plutôt envie d'écraser le... le droit du travail que de le renforcer pour protéger les faibles face aux, <rire> aux catastrophes à venir. Et donc comment on peut peser sur ce rapport de force Je crois que c'est beaucoup dans le mouvement social, quand même, dans le syndicalisme, dans euh, l'action directe. Donc ensuite, chacun va avoir ses, ses modes d'action. Il y en a peut-être d'autres qu'il faut inventer. Dans les ducs pop dans l'espace public, faire des porteurs de parole Ils sont peut-être moins engageants que de bloquer des trains euh, ou de faire des manifs quand on voit la répression policière qui s'abat maintenant sur les manifestants, sur les gilets jaunes ou quoi. Pour autant, je pense qu'il y a quand même euh, un lien pour moi entre euh, ce qu'on fait avec des enfants, ce qu'on fait dans la rue et ce qu'on fait dans le mouvement social. C'est un peu les mêmes euh, compétences ou les mêmes trucs. Voilà. Donc l'an dernier, bah, moi j'ai passé beaucoup de temps euh, par exemple sur le vrai débat euh, qui était une initiative des Gilets jaunes visant à s'opposer au grand débat de Macron et donc à animer des assemblées euh, citoyennes euh, euh, un peu partout en France et d'essayer de euh, construire, d'asseoir des euh, revendications qui seraient portées par les Gilets jaunes. Et donc, euh, l'avenir n'est pas écrit euh, et ça veut dire euh, par exemple là dans la crise du coronavirus il nous parle aussi d'annulation de la dette, il nous parle aussi de nationalisation euh, plus ou moins cachée, euh, il nous parle aussi euh, une bonne partie, une, une grosse partie de députés là, de socialistes ou quoi de, de, de revenus universels euh, mais il nous parle aussi euh, voilà d'abolition du droit du travail en gros <rire> euh, donc, l'avenir est ouvert en fait. Et on, on pourrait aussi dire, moi je crois que depuis que je suis petit, j'avais le sentiment que jusqu'à ma mort, il y aurait une alternance entre le PS et l'UMP, quoi, que ça ne changerait jamais. Et euh, Macron a toujours, pour moi, une énorme reconnaissance, encore aujourd'hui, d'avoir dynamité les deux, et le PS et l'UMP en six mois, et d'avoir euh, accéléré... <rire> Le moment où les imaginaires politiques et des pouvoirs se réouvrir. Bon, alors évidemment, ça fait flipper. En tout cas, j'ai très très peur de, du Front National, en tout cas d'une population qui va être en demande d'un régime beaucoup plus autoritaire, comme par exemple ce que pourrait proposer le Front National. Euh, j'ai peut-être aussi peur qu'une qu ex, qu qu extrême gauche autoritaire prenne le pouvoir en France, tout comme je pourrais avoir peur euh, d'une écologie. Euh, Fasciste ou autoritaire aussi, qui punirait par exemple les pauvres, enfin, qui mettrait une taxe sur les voitures polluantes par exemple, où euh, il n'y aurait que les riches avec leurs voiture hybride qui pourraient échapper à cette taxe écologique. Et on pourrait imaginer comme ça toute une série de, de mesures écologiques qui euh, pénaliseraient les, les plus pauvres, quoi. Donc moi je crois que j'ai très très peur de régime autoritaire euh, et que euh, ça n'est pas joué. Euh, et que même face aux. Au choc climatique à venir, euh, ça n'est pas complètement joué non plus. C'est plus joué déjà. Hein. Les catastrophes seront là, elles, au niveau euh, écologique, mais la manière dont on, dont on pourra y faire face n'est pas jouée. Et euh, donc j'ai trouvé le grand absent pour moi, c'était ouais, ça. C'était en fait comment on s'engage dans le mouvement social. Enfin, je ne sais pas si c'était le mouvement social, peut-être là je défends ma manière à moi de faire de la politique, mais en tout cas. Euh, ce qui me fait très très peur dans la collapsologie, c'est que justement, cette vie, cet appel à la sobriété, viennent effacer ou gommer la nécessité d'une répartition des richesses. Parce que même dans un monde où les ressources naturelles sont raréfiées, l'Inde, l'Afrique, euh, enfin beaucoup de pays encore, ont besoin de se développer, ont besoin de croissance. Là où nous on a besoin de la, la limiter, enfin l'empêcher même. Et euh... ouais, comment on va peser là-dedans Comment on s'y prend pour peser là-dedans Je pense qu'on aurait pu discuter un peu de ça. Peut-être ça se sentait dans tout ce que j'ai dit, mais. Et je pense qu'une des difficultés, c'est de construire une... un programme, une parole, qui viendrait, euh... qui viendrait des classes populaires. C'est pour ça que moi, je croyais beaucoup euh, au vrai débat c'est pour ça que je me suis beaucoup impliqué là-dedans. Euh... Parce que je trouve que le mouvement des Gilets jaunes venait donner de manière extrêmement directe et crue euh, des revendications euh, qui concilient fin du mois et fin du monde en fait. Sauf que les médias ont évidemment totalement saboté euh, les options qui, qui pouvaient être portées par les Gilets jaunes. Il y aura d'autres mouvements de ce type-là. C'est pas, pas le mouvement, c'est pas forcément qu'on a raté le coche, mais il y a, y a quand même un enjeu. Euh, qui se joue dans les mois, dans les années à venir. Quoi. Voilà. En fait, en tant que collapsologue, j'ai cette urgence-là de me dire les choix qui vont être faits dans les années à venir vont être cruciaux. Quoi. Je ne sais pas comment on, on les influence, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc là-dedans. Et que même pour les enfants, je, ça, ça pourrait être ça mon mot de la fin, je pense que le, le, le meilleur exemple à leur donner, c'est comment euh, nous-mêmes, on, on, on reste vivant, et pas dans un truc mortifère, De toute façon, on n'y plus rien, c'est comme ça. Comment on reste vivant, comment on reste actif dans ce rapport de force et comment on leur donne envie de prendre leur part dans ce rapport de force plutôt que d'être défaitiste ou, ou pessimiste, pessimistes. Voilà. Euh, et peut-être même comment on les inclut en fait dans ces mouvements sociaux. Ce qui pose d'autres questions, euh, comment on fait de la politique avec les enfants ou pas En fait j'en sais rien, c'est pas si simple. Si je prends l'autre extrême, un documentaire qui m'a fait pleurer tellement c'est triste, tellement j'ai envie de tuer ces gens, c'est Jesus Kemp vous l'avez vu, sur des, des colos faits par les mouvements évangélistes américains pour lobotomiser le crâne des enfants qui s'y inscrivent. Donc on voit bien les limites de faire de l'idéologie avec des enfants. Bon, évidemment, c'est une idéologie que je ne, je ne défends pas du tout, mais je vois bien que Staline ou Mao ont dû faire des trucs à peu près du même ordre que j'aurais trouvé tout aussi violent pour les enfants. Donc ça, il y aura un truc à creuser vraiment. Quoi. Donc je, je donnais des bouts d'exemple dans ma pratique de directeur de colos avec les... Les, les conseils municipaux d'enfants, les policiers, tout ça, quoi. Les discussions sur la corruption, sur, le, <rire> sur plein de trucs. Je ne sais pas. Mais là, là, on est quand même dans du pour de faux. En fait, comment on les intègre pour de vrai dans les mouvements sociaux. Je ne sais pas. Je crois que c'est une question qu'il faut se poser. <rire> Moi, qui m'intéresse. Merci. Merci à vous. Une très bonne question à poser, je pense, pour finir. Voilà. Bon, on fait à la fin d'un truc comme ça. On dit couper ou... <rire> fin, de tournage. fin de tournage. Merci. Merci à vous. Trop bien